Bonjour à tous, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, Luby, avant de venir manger au McDonald's Dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait on a, on, a, on, a... on a été se baigner à Nautilus à la piscine. Oh, C'est chouette, hein Et là, maintenant, on a pris un bon McDonald's. Ça va être super chouette. Et... Après, quand Loubi aura fini de manger, je crois qu'elle va aller s'amuser tout en haut des jeux. C'est trop, trop, trop bien. Regarde-moi, Et Loubi a eu un petit cadeau avec son Happy Meal. Elle a eu... Qu'est-ce que c'est Je crois que c'est... Avec une gars, Fais voir. Fais voir, il a glace Wow. Il y a quelque chose dedans. Quelque, quelque chose dedans aussi. Oui. Mais oui, il y a un hamburger. Un hamburger. Y a oui. encore les fruits. Attends. Ouais, trop tôt. Attends, ben fais voir, je vais t'aider. Fais voir, t'as attention. Y a encore un petit. Oh, t'as de la chance, t'as deux. Loubi a eu deux jouets. Et ben oh, t'as ah. eu, ah. t'as eu... été gâté hein. Ouais. Deux chocs pour Loubi. Attends, on les ouvrira tout à l'heure si tu veux bien. Moi, j'ai faim, je veux manger. Alors, tiens. Alors, tiens, regarde. Regardez, il y a une frite. Et ça, c'est mon bébé. Regardez-le. Loubi va avoir un bébé en dessert. Plus un petit yaourt. À la magie. Moi, j'ai pris un hamburger au poisson avec des frites et du coca. Oh, c'est trop foie <rire> ah, Pas dedans. Ils vont vraiment bien aménager le McDonald's. Parce que dans ce McDonald's Le jeu est à l'extérieur Du McDo Et là il y a des dessins Ouais. Il y a des Et avant des à la place des sièges Il y avait un autre jeu ouais. Mais ils ont tout enlevé Pour mettre un espace repas Pour pouvoir surveiller les enfants En même temps ouais. Et je trouve ça super ouais. Et en plus on est toutes seules aujourd'hui on a, fait, baigner, hein. ouais, on a fait, une journée mmh. avec maman. Mmh. Donc on avait, on a fait la piscine et maintenant on mange au McDo.